Je me sens bien après quelques notes le matin L'amour m'emporte posé comme sur un parchemin Au loin ta silhouette m'attire Je ne la lueur de mes yeux sur la courbe de terrain Me rappelle les moments passés, tout contre tes seins pourrait passer mon temps à te couvrir de câlins Que les gens m'appellent Rasta Pour toi c'est Julien Enfant son vie des artifices qui nous font si bien Nul besoin de face à Face à des actes saints. Je décolle vers sa iode lorsque je caresse ta main. Aujourd'hui, mon amour, construisons notre destin. Afin que pour toujours, nous nous sentions bien. Je me sens bien, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens bien. your que je me sens bien.